Adorateurs et adoratrices, je vous dis bonsoir. C'est vraiment un plaisir encore d'être avec vous ce soir. Nous remercions le Seigneur parce qu'il est celui qui dirige toutes choses. Nous lui disons merci pour la journée écoulée. Merci également pour ce qu'il va nous donner encore ce soir. Nous nous préparons à l'adorer, à élever son nom. Et nous prions pour que... Nous prions pour que qu'ils reçoivent notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Euh, je, je, je vais essayer de mettre au fur et à mesure le, les, les chansons, les paroles des chansons, afin que euh, vous puissiez chanter en même temps que moi, parce que nous ne sommes pas à un concert, mais il, est, il serait bon que tout le monde puisse participer. Alléluia. Gloire à toi Seigneur, nous allons chanter pour notre papa qui est le roi des rois et nous voulons l'élever ce soir parce qu'il est digne de toute louange, il est digne de toute adoration. you yeah. L'ordinateur à, à partir duquel je voulais mettre les, les chansons a euh, un problème de connexion. Ça fait un moment que j'essaye de me connecter, mais ça ne va pas. Mais nous continuons. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les circonstances que nous traversons sont des enseignements pour nous. Comme Joseph, c'est-à-dire Joseph en prison, qui a appris de la part de les chansons et du pantier qui, qui était en réalité des personnalités au gouvernement du Pharaon. Ses connaissances lui ont permis de diriger l'Égypte lorsqu'il est sorti de prison et de bénir tous ceux qui y vivaient. Disons à notre Papa que nous dépendons de lui. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à toi éternel. Nous dépendons totalement de toi Seigneur. Oh oui Papa. Dans tous les combats, dans tout ce que nous traversons, nous dépendons totalement de toi. Je, Je Alléluia, oui Seigneur, nous bâtissons pour ton royaume. C'est la volonté Seigneur, la volonté que tu as pour nous Seigneur. C'est pour cela que tu nous as donné tous nos ministères. C'est pour cela que tu nous as donné nos talents Seigneur. Ô éternel, nous bâtissons ton royaume. Gloire, gloire, gloire te soit rendue, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Louange à ton nom, ô roi des rois, ô Dieu très saint. Nous bâtissons pour ton royaume, ô éternel, ô éternel. À toi la gloire, Seigneur, ô roi des rois, à toi la gloire. Alléluia. Gloire, gloire te soit rendue. toi, tout s'incline sous ton rêve, à toi la gloire, ressuscité, en nous vit ta lumière, fais nous connaître. Judas, que viennent sur terre ton règne, les anges proclament. Oh, Alléluia. Alléluia Puissance et force Alléluia toi éternel, louange à toi au siècle des siècles Alléluia Alléluia, adorateurs et adoratrices nous allons prendre la Bible maintenant euh, nous allons prendre le livre d'Exode chapitre 32 verset 19 Il arriva que lorsque Moshe fut approché du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moshe s'embrasa, il jeta de ses mains les tablettes et les brisa au pied de la montagne. Je lis toujours dans ma version la Bible de Yeshua Magia. Pour nous resituer dans le contexte, je vais vous faire un petit cours d'histoire. Yosef et, Yo et Joseph, c'est-à-dire, est, est emmené en Égypte en esclavage. Je ne reviens pas sur les détails parce que nous, ce soir nous n'aurons pas le temps. Par contre, je vais vous apprendre que l'égyptologie confirme les dires de la Bible. Et je suis fier de dire que notre Papa Yahweh est souverain. Yosef a été nommé vizir à l'époque de la quatrième dynastie. C'est la première fois que dans l'histoire d'Égypte, on nomma un vizir. Il a pris le pouvoir qui devait en principe revenir au fils du Pharaon de l'époque. Ce fils est connu sous le nom de Kéops. Je ne connais pas son nom en, en égyptien, mais Kéops, c'est le nom que les Grecs lui ont donné. C'est pour cela que l'on dit au chapitre 1, au verset 9, Il va sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. En fait, ce n'est pas qu'il ne l'a pas connu, mais la Bible originale dit qu'il n'a pas voulu prendre en considération Yosef. On comprend que c'était par amertume. C'est l'époque des constructions des pyramides. Snefru, le pharaon, le père de Théops, avec son architecte Imhotep, c'est le nom égyptien de Yosef, fit construire les premières pyramides. Imhotep était médecin, astrologue, magicien, philosophe et vizir de Snefru. Il a laissé des écrits qui ont été enseignés. La méthode d'Orjidef. Les enseignements de Yosef ont été enseignés à l'école de l'époque. Yosef a fait construire le temple de Ptah le dieu d'alors qui n'était autre que Yahweh. ça signifie le dieu créateur omnipotent sans nom, invisible, qui règne par le Verbe. C'était son frère Lévi qui en était le prêtre. Son nom en égyptien, Ebi. Le temple avait la même configuration que le temple de Salomon. Malheureusement, après sa mort, les Égyptiens ont assimilé Ptah à leur dieu égyptien. Donc, toutes ces informations que je vous donne viennent d'écrits trouvés dans le temple de Ptah. Cela n'a pas d'importance pour le message, mais je voudrais juste vous montrer que la parole de Dieu est vraie. Que dirons-nous à propos de Moïse, Moïse ou alors Moïse? Mosché est né 12 ans après la mort de Yosef. Cela se passe sous le pharaon Pépi Ier. Nous savons qu'il est issu d'une famille de lévites. Le nom égyptien de Mosché est Menkawar Kayouf, qui signifie Incarnation du mythe d'Horus. Qui était Horus? À l'époque de la première dynastie, une légende parle d'un dieu nommé Horus, fils d'Isis et Osiris. Il est mort et ressuscité. Il est le roi des rois. Il a été caché dans un coffre sur le Nil et sera un sauveur et un libérateur. Horus est censé venir de loin et partir loin. Cela ne vous fait pas penser à quelqu'un Même si ce sont des prophéties égyptiennes, il y a ici un clin d'œil de Yahweh. Mais revenons à Moshe. Moshe a été adopté par la fille de Neferi Kare pharaon de la cinquième dynastie. Je vous donne tous ces détails parce que pour ceux qui éventuellement voudraient aller vérifier, pour ceux qui voudraient effectuer des recherches, sachez que tout cela s'est passé euh, pendant la cinquième dynastie, Moshe, Moshe pendant la cinquième dynastie et euh, Yosef pendant la quatrième dynastie. Moshe a été à l'école qui enseignait la méthode écrite par Yosef. Il n'était pas n'importe qui. La sortie d'Égypte, nous savons comment Yahweh fait sortir son peuple d'Égypte. Nous savons également que Moshe est monté sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits et que Yahweh a gravé des tablettes pour le peuple. Pendant ce temps, le peuple s'inquiétait de ne pas revoir, de, de ne pas le revoir et a demandé à Araon de faire un veau d'or. Ensuite, Moshe réapparaît. Et c'est là que nous lisons notre verset 19. Et... Il arriva que lorsque Moshe fut approché du camp, il vit le veau et les dents. La colère de Moshe s'embrasa. Il jeta de ses mains les tablettes et les brisa au pied de la montagne. Alors pourquoi un veau et pas un autre animal Le veau, c'est le petit du taureau et en Égypte antique, apis représenté par un taureau qui était une divinité, était le dieu qui représente la force de la nature, donc forcément le dieu suprême, ta. donc ils n'avaient pas l'intention de représenter Dieu, sinon ils auraient fait un taureau, mais ils voulaient un intermédiaire entre Dieu et eux, puisque Moïse n'était plus là. Yahweh dit dans Exode 32 verset 7 « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. » Pourquoi est-ce qu'il dit « ton peuple » Parce que Moïse est sorti d'Égypte avec sa famille adoptive. C'est eux qui ont incité le peuple à faire une idole. On le voit dans le verset 2. Quand je dis « famille adoptive », je parle de la famille égyptienne. Aaron leur dit, Mettez en pièces les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Cela faisait partie de la tenue vestimentaire des Égyptiens d'avoir des boucles d'oreilles et des bijoux, marques de distinction sociale, mais également ils portaient des symboles qui servaient à les protéger. Yahweh dit dans le, vers, dans le verset 7 « Va ». Descend. Descend en hébreu c'est yarat, Et cela signifie descendre physiquement. Donc Moshe est descendu physiquement de la montagne, moralement et spirituellement. Et Moshe devait descendre de sa haute estime de lui. En effet, Moshe qui était d'origine noble par les Égyptiens, est issu de la famille des Lévites par ses origines hébraïques. Il a compris qu'il devait descendre de son piédestal et qu'il devait faire preuve de foi. On le voit dans le verset 15. Moshe retourna. Retourna en hébreu, c'est pana, qui signifie changer de point de vue. Et descendit. Descendit, c'est yarad, mais on l'a déjà expliqué dans le verset 7. Dans le verset 11, Moïse plaît pour le peuple. Pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple Premièrement, Moïse a le désir d'intégrer sa famille égyptienne au peuple d'Israël. Deuxièmement, il fait preuve de foi en l'imposant en quelque sorte. Troisièmement, Moïse démarre son ministère de Prophète pour sauver le peuple. En effet, un prophète console, il exhorte, il explique, il donne les clés de la compréhension qui remet en place une inspiration de Elohim. Quatrièmement, il montre qu'il se soucie de la réputation de Yahweh. Nous revenons au verset 19. Et il arriva que lorsque Moshe fut approché du corps. Il vit le veau et les danse. Le peuple dansait malgré le fait que Moshe et Yeshua, c'est-à-dire Josué, soient descendus de la montagne. Au départ, le peuple disait que c'est parce qu'il ne voyait pas Moshe qu'il devait se faire un représentant de Yahweh. La colère de Moshe s'embrasa. Il jeta de ses mains les tablettes et les brisa au pied de la montagne. La colère, en hébreu c'est af, qui vient de anaf, terme qui généralement est utilisé pour parler de la colère de Yahweh. Les danses, Mechola, qui signifie « danse » mais aussi « mauvais dessin » et « complot ». Il est mis en évidence la réaction face à un duel ou une opposition forte, face à une rivalité. Ce qui signifie que l'attitude du peuple est une provocation. Il jeta, Shalak, qui vient de weyach Il fit déposer. Littéralement, cela signifie que Moshe a fait déposer l'étape. Ce n'est pas lui qui a, qui a déposé. Car il, de Il jeta, est mis pour le camp. Et les brisa, chabar, qui signifie broyer, concasser et détruire en miel de façon répétée, faire revenir à un point de départ. Et c'est toujours le camp qui brisa. Donc c'est une, une action pédagogique pour pousser le peuple à réagir et à se remettre en question. Au pied de la montagne, en réalité sous la montagne. C'est un acte prophétique, ils ont piétiné l'ancienne alliance, représentée par les tablettes, donnée de manière divine puisque c'est Yahweh qui a gravé les tables. Pour moi, cela représente aussi l'ancienne nature, celle qui était sous l'ancienne alliance. Nous aimons chanter les chansons de victoire, mais on ne voit aucun changement dans notre attitude. Nous devons donc montrer cela dans notre manière de vivre. Cela confirme la parole que Maria m'avait donnée en début de semaine, je crois, la semaine dernière. Il me semble que c'est en début, début de semaine. Nous devons nous lever. Nous ne pouvons plus vivre comme tout le monde. Nous sommes les enfants d'Elohim avec son ADN, avec son caractère. Nous devons proclamer, commander, nous devons marcher dans la victoire. Moshe était bègue, mais regardez ce qu'il a fait malgré son handicap. Même s'il était un homme aux yeux de son peuple, un noble bègue, ce n'est pas l'idéal. En plus, il était en danger de mort selon les lois d'Égypte qu'il avait transgressées. Il a tué un homme, mais il est quand même retourné en Égypte et s'est même présenté à Pharaon. Nous quels sont les obstacles qui nous empêchent de vivre comme le Père veut que nous vivions? Est-ce la peur? La peur ne vient pas de Dieu. Est-ce l'ignorance? Médite ce livre de la loi jour et nuit, nous dit la Bible. Est-ce est le manque de confiance? Le Seigneur prend les choses vives pour en faire de grandes. En plus, nous savons que ce n'est plus nous qui vivons, mais le Machia qui vit en nous. Je vous exhorte donc à faire comme Moshe, lorsqu'il retourna, donc Pana, qui signifie changer de point de vue, et descendit, yarad, il fait mouvement physiquement et spirituellement. Descends de ton piédestal, sors de ton confort, et le Seigneur fera le reste. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Oui Seigneur, nous nous engageons à sortir de notre confort. Nous nous engageons Seigneur à marcher, Seigneur, comme tu veux que nous marchions, avec autorité. Nous déclarons ce soir que nous allons continuer à vivre comme des vainqueurs. Alléluia. Gloire à toi éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour la victoire, merci pour l'autorité que tu nous as donnée, ô éternel. Louange, louange, louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom. Nous allons chanter que nous sommes les héritiers de Yahweh, une manière pour nous de reconnaître notre identité et de prendre la décision de reprendre notre place, notre place de fils de Dieu, notre place de Dieu, notre place de vainqueur, nous sommes les enfants du roi des rois. Nous sommes ses héritiers, nous sommes ses ambassadeurs ici-bas. Et nous devons à ce titre nous comporter comme tels. Alléluia Tu es le show Je vous invite à reprendre le chant, vraiment à penser aux paroles de ce chant, que nous puissions vraiment nous approprier ces paroles-là, que nous puissions vraiment les graver sur notre cœur. Oh non tu fais quoi You still and Avec moi, reprenez le le, le refrain qui dit Tu m'as nommé Dieu sur terre, ton héritier, ton émissaire. Tu m'as nommé Dieu sur terre, ton héritier. Ton émissaire. Oui, Seigneur, tu nous as nommé Dieu sur terre. Tu as dit, vous êtes des dieux. Et nous sommes des dieux, Seigneur. Mais pour la plupart du temps, pour la plupart d'entre nous, Seigneur, nous ne réalisons pas que nous sommes des dieux. Nous voulons nous comporter comme des dieux à partir d'aujourd'hui. Nous sommes tes héritiers, Seigneur. Oui, nous avons tout, reçu toutes sortes de bénédictions en Yeshua, en Yeshua Mashiach. Dans les lieux célestes, nous sommes héritiers d'Abraham parce que c'est la promesse que tu as faite à Abraham. Et Seigneur, nous sommes tes émissaires. Tu nous as envoyés ici-bas, Seigneur, pour te représenter. Nous sommes tes ambassadeurs, Seigneur, et à ce titre, nous avons des privilèges. Nous avons des devoirs, certes, mais nous avons également des privilèges. Papa, nous nous, au nom de Yeshua, Seigneur, nous voulons, Seigneur, vivre comme des ambassadeurs. Nous voulons, Seigneur, que tu nous révèles chaque jour, Seigneur, ce que nous avons à faire, Seigneur. Seigneur, nous voulons être audacieux, Seigneur, et marcher, marcher sur tes pas, marcher, Seigneur, comme tu veux que nous le fassions. Nous voulons vraiment être de dignes ambassadeurs de toi, Papa. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur parce que nous sommes de très peu inférieurs à toi. Merci parce que tu nous as mis au-dessus Seigneur de la création, au-dessus de tout ce qui existe. Tu nous as mis au-dessus des anges. Tu nous as mis au-dessus des anges et c'est pour ça même que l'ennemi est jaloux. C'est pour cela que l'ennemi nous en veut, éternel Dieu. Et, et Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour ce privilège que tu nous as accordé Papa. Au nom de Yeshua, nous voulons te remettre cette nuit, Père. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à nous parler, Seigneur. Et sur notre lit, nous continuons à t'adorer, Seigneur, alors que nous dormons. Notre esprit continue, Seigneur, à être en connexion avec toi et à, à élever ton nom. Merci, Papa. Éternel, à partir de ce jour, Seigneur, vraiment, nous mettrons nos, nos tous nos efforts, Seigneur, pour vraiment être tes ambassadeurs, pour vraiment marcher comme tu veux que nous le fassions, pour vraiment être dignes de toi, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, nous ne nous aplatirons plus devant l'ennemi, Seigneur, mais au contraire, nous l'écraserons. Et comme tu l'as si bien dit, Seigneur, par la bouche de Maria, nous nous prophétiserons, Seigneur. Nous prophétiserons, Seigneur, et les eaux, les eaux Seigneur, euh, desséchées reprendront vie, oh, Oh oui, éternel, Le, les déserts, Seigneur, redeviendront verts, oh éternel, parce que c'est ce que tu attends de nous. Tu nous as ouin, Seigneur, oh Dieu, pour délivrer les captifs. Tu nous as béni, Seigneur, oh Dieu, tu nous as ouin, Seigneur, afin que nous guérissions, Seigneur, les nations. Merci, Papa, pour tout cela, Seigneur, et, et vraiment, Seigneur, c'est la décision que nous prenons ce soir, Seigneur, de, de faire ce... À quoi tu nous as appelés, Papa? Au nom de Yeshua, à Merci, merci, Papa. Adorateur, adoratrice, euh, je, je voudrais être, vous dire merci pour, euh, pour votre patience. Nous avons eu, enfin, j'ai eu quelques petits problèmes, mais bon, tout s'est résolu. Euh, j'ai pu délivrer le message que le Seigneur voulait que je vous délivre, et puis euh, je pense, j'espère que, que vous avez pris à cœur ce que le Seigneur euh, a, mis, a, a voulu partager ce soir avec vous. Et euh, nous nous voyons demain, nous nous entendons, enfin nous serons encore demain sur la plateforme. Passez une bonne nuit. Amen, amen, amen.